ce qui nous permet de les vendre à nouveau et leur donner une seconde vie dans les jardins de notre pays. Notre ancienne présidente Mireille Just, juge internationale très appréciée, se rend chaque année au concours de nouveaux rosiers où elle se rend compte de l'évolution des nouvelles roses à Baden-Baden, à Orléans, en Belgique, en Italie,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 75 était au départ un manoir sans tours et tourelles et demeura ainsi pendant 100 ans. Le constructeur était un notable et le manoir, ensuite le château, fut occupé jusqu'en 1927 par des notables, excepté pendant une courte durée en 1918-19 par les princes de lignes de Belœil. En 1775, Ignace de Bibert était commissaire au vivres de la forteresse de Luxembourg. Il fit construire le château de Munspar. En 1789, l'année de la Révolution française, Ignace de Biber décéda et son fils Jérôme prit sa succession jusqu'en 1824 quand Jean-Baptiste Thorne, avocat, devint propriétaire du château. Il était gouverneur civil de la province de Luxembourg à l'exception de la forteresse de Luxembourg occupé par les troupes de la Confédération germanique. En 1841, Thorn vendit le château au médecin et fils de notaire, le docteur Théophile Funk. Funk épousa Sophie Brentano, la nièce du célèbre poète allemand. Au début de leur mariage, le jeune couple vit au château de Münsbach, ensuite à Luxembourg-Klausen. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, le docteur Funk jouait un rôle de premier plan au sein des comités de secours luxembourgeois et n'hésitait pas à se rendre sur les champs de bataille de Lorraine et de Champagne pour secourir les blessés des deux camps. Ce que firent aussi notre grand-père, pharmacien avec ses collègues pharmaciens et médecins. Il n'y avait pas encore de secours de la part de la Croix-Rouge internationale. À sa mort, son fils Franz Funk-Brentano reprit le château. Il était historien français, spécialiste des archives de Bastille, connaissant le luxembourgeois et l'allemand, il devint président de l'idée française à l'étranger pendant la guerre de 1914-18. Durant la guerre de 1940 45 il se réfugia en Bretagne et y mourut en 1947. En 1863, Paul de Scherf, allemand naturalisé luxembourgeois, devient le propriétaire suivant du château de Münsbach. Il avait épousé Marie Pescator. Ils furent les propriétaires jusqu'en 1878. De Scherf devint très actif en politique luxembourgeoise, député puis pr président de la Chambre des députés. Il décéda à la Fondation Pescator en 1894. La famille Lejeune devint le propriétaire du château de 1878 à 1927. Jules le Jeune fit construire deux tours à l'ouest du château et une tourelle à l'est. La famille n'occupait le château que durant les mois de l'été et des congés. Jules le Jeune était professeur d'économie politique à l'Université libre de Bruxelles. À 59 ans, il entra dans le gouvernement belge, devint ministre d'État et sénateur en 1900. Il décéda à, en 1911 à Ixelles. Son fils, Jules le jeune junior, avait appris le luxembourgeois en jouant avec les enfants de Munspach durant ses séjours au château. Diplomate de carrière, il demanda au décès de son père en 1911 l'autorisation d'ajouter à son nom de Munspach. Les autorités luxembourgeoises n'y virent aucune objection. Il est le seul châtelain ayant de Münzbach à son nom. Donc, le jeune de Münzbach contribua à la conclusion de l'union économique belgo-luxembourgeoise en 1921. Il devint ambassadeur accrédité auprès de la grande duchesse Charlotte. En 1927, il vendit le château et ses dépendances à monsieur et madame Justin et Irma Tzendor. Madame Tzendor installa une distillerie dans le bâtiment annexe du château, mais elle se heurta à des difficultés croissantes et vendit en 1980, euh, pardon, 1938 la ferme et les dépendances à la famille albert Calmes. En 1943, Madame Sender vendit le château au Reich allemand. À la libération, le château fut pris en charge par l'office du séquestre des biens ennemis. Il fut attribué en propriété à l'état luxembourgeois qui en fit une filiale de l'Hospice du RAM, Home pour les orphelins et les enfants de milieux sociaux difficiles, jusqu'en 1979. Entre 1983 et 2006, le château de Munspar fut mis à disposition de l'Institut d'Europe Luxembourg. Et depuis 2002, Jusqu'à nos jours, l'Institut universitaire international Luxembourg siège au château de Munspach. L'heure est venue de vous raconter brièvement l'histoire étonnante des roses et des rosiéristes luxembourgeois. Il y avait une fois deux jeunes gens. Jean supporte 12 ans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 en 1867, le traité de Londres a exigé le démantèlement de notre forteresse. Les terrains étaient à vendre. Notre économie s'est développée, mais également l'économie dans toute l'Europe. Les gens voulaient absolument planter des roses dans leurs jardins et les aristocrates dans leurs parcs. Eh bien, j'en supporte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 elle aussi a réussi à survivre au Luxembourg, ainsi que la, duc, euh, la rose duc de Constantin, qui est là, elle, malheureusement, elle est très tachée à suite des pluies récentes. D'où viennent ces noms de roses extraordinaires Eh bien, il faut se souvenir que la clientèle aisée de Sopot et Notting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 en 1857, Jean Soupote épousa la sœur de son ami et collègue Pierre Notting. Ils vont construire ensemble une magnifique maison avenue de la faïencerie Olympensperg, entourée de vastes serres et de champs de roses à perdre de vue. Cette maison était habitée par la dernière descendante directe, Huguette Heldenstein, qui l'a vendue à l'Université de Luxembourg pour installer la faculté de droit. Mais retournons au Limbotsberg aux roses dédiées aux sept enfants, Supot Notting. D'abord, Jean-Pierre Supot. Il devint directeur de l'école de commerce de la Chaux-de-Fonds en Suisse, mais Papa Soupot créa une rose pour sa brue appelée Madame Jean-Pierre Soupot. Euh, il y a aussi une rose baptisée Souvenir de Jean-Pierre Soupot qui se trouve ici. La rose de Catherine Soupot, elle est toujours dans le commerce de nos jours. Sa fille a sa propre rose, la petite Léonie.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 Ces catalogues sortaient annuellement en français, en allemand et en anglais. En vrai soupot, Gustave créa sa rose et la dédia à son épouse, Madame Gustave Soupot. Malheureusement, cette rose a disparu jusqu'à ce jour. Constant Soupot, le plus jeune des enfants, fut également le dernier des créateurs de roses, Soupot. La rose dédiée à son épouse, Madame Constance Soupot, se trouve dans ce parc. Sa fille Jeanne, la plus, euh, dont la rose de première communion se trouve ici, était l'épouse de Franz Heldenstein, sculpteur et peintre. C'est leur fille, qui est sculpteur comme son père,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 comme les princes des roses dans toute l'Europe. Huguet Heldenstein a légué les innombrables médailles et les anciens catalogues au Musée national d'histoire et d'art où nous pouvons les admirer quand le cœur nous en dit. Permettez-moi de vous raconter une anecdote intéressante sur la la rose bagatelle, évidemment, de Jean Soupot.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 de toute la série. Chez nous, ici, la Bagatelle se trouve à mes côtés. Notre association des roses a réussi à convaincre les jardiniers de Zangerhausen de multiplier leur rose Bagatelle, ce, ce qui nous a permis d'organiser une belle fête au parc Bagatelle récemment lors de la deuxième remise de cette rose aux autorités parisiennes, cette fois par Jean-Louis Soupot, descendant direct du créateur de la rose, entouré de membres de la musique militaire luxembourgeoise, de champagne luxembourgeois et de délicieuses knepocha. D'autres rosiéristes passionnés par la création de roses allaient suivre l'exemple de Jean Soupot. Tous étaient apprentis chez lui et tous allaient s'installer sur la bonne terre argileuse du Limpotsberg, à savoir les frères Jean et Everard Ketten, Monsieur Gehman et Bouge, et Jean-Pierre Lamech à Dommeldange. Parlons brièvement des frères Ketten. En 1867, la firme Ketten possédait des champs de roses qui allaient du rolling au grund aux alentours de la tour d'eau du Limpotsberg. C'était l'époque où les roses chinoises fleurissaient en permanence toute l'année. Ils envahissaient le marché européen des roses. Mais elles avaient une faiblesse. Elles n'avaient pas la vigueur des roses du Limpotsberg. Les frères Ketten créaient de nouvelles roses également remontantes et de nouvelles couleurs surtout les tons élégants rouge et cuivre quelques noms de roses catten euh, la rêverie souvenir du docteur chiquelet madame Georges petit prince félix de luxembourg madame édouard hériau toutes les roses que vous allez voir lors de votre promenade en 1938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 Il était à partir de 1888 le plus grand exportateur de roses du monde, car il achetait les nouvelles roses des petits rosiristes de Schieren, Lorenzweiler, Heistorf, Walferdange jusqu'à Frisange. Il les multipliait sur ses 30 hectares de champs de roses et les vendait jusqu'à 4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 uniquement deux, la belle Liette, qui se trouve dans ce jardin, et Maddy. Maddy Engel a défendu les droits de la femme, même à cette époque. Monsieur Gaiman n'avait qu'un fils, qui est mort tragiquement à 19 ans. Sa petite maison, 6 avenue Pasteur au l'impotsberg a survécu grâce aux efforts des amis de l'histoire du Limpotsberg et des amis des roses, qui ont insisté qu'elle ne devienne pas une autre résidence au standing, mais qu'elle soit restaurée et fasse partie du tour Rosalie. Nous devons dire encore un mot sur le père de la rose Léonie Lamesch, qui se trouve également dans ce jardin. Jean-Baptiste lameuche avait établi sa roseraie à Dommeldange en face du magnifique institut Émile Metz construit par les frères Clivio. C'est de Madame Gustave Metz que le Rosepati a décidé, pardon, dédié une rose qui se trouve également dans notre jardin. Or, en ces jours-là, un certain Herr Lampot, qui avait une importante entreprise horticole à Trèves, était au courant de la renommée mondiale de soupe des Nottings et envoya son fils Peter au Limpotsberg pour faire son apprentissage de rosieriste. Un jour, Peter rencontra Léonie Lamesch, et tomba follement amoureux d'elle. Pour lui déclarer son amour, Peter lui créa une rose qu'il appela naturellement Léonie Lamesch. À la fin de son apprentissage, Peter Lamesch retourna avec son épouse à Trèves où il reprit non seulement la firme de son père mais créa de nombreuses roses tels que Mozart et Trier, qui se trouvent toujours de nos jours dans les catalogues de roses à acheter. Il fonda la Société des roses d'Allemagne, écri écrivit pas mal de livres sur les roses et surtout devint membre fondateur du musée rosaire à Sangerhausen. Permettez-moi de vous raconter une anecdote charmante sur le couple Peter et Léonie Lampot-Lamesch. Le tsar de Russie avait commandé pour un bal extraordinaire des milliers de roses à Peter et lui et sa femme Léonie accompagnaient jusqu'au palais impérial de Saint-Pétersbourg ces roses pour assurer le voyage en toute sécurité et surveiller la décoration impeccable au palais. À la fin du bal, figurez-vous, le tsar se leva. Il remit à Peter lampote et à Léonie, en signe de reconnaissance pour un travail bien fait, un gobelet en or.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 Espagnol fit 9 millions de morts. La reconstruction engloutait les finances et finalement, la descendance de rosiristes luxembourgeois manquait dans toutes les familles rosiristes. Toutefois, on créait encore une rose en 1966.